la SEM elle a pour ça, elle est un directeur et on fera l'interface entre les élus et les informations qui devront être diffusées mmh. et voilà c est, c est, en fait c'est pas compliqué et, et, et on ne fait pas ni de fausse monnaie, il n'y a pas besoin de pousser des cris, de mettre des pancartes partout, mmh. c'est d'étudier, c'est au moins d'étudier parce mmh. que de ne pas le faire ça c'est coupable mmh. ça c'est coupable. Vous savez pourquoi je parle beaucoup Parce que je suis tout seul et vous êtes trois